J'ai M. Bocara qui, qui, visiblement, souhaite prendre la parole. Votre intervention ne fera pas plus d'une minute, j'espère. Elle fera 10 secondes ou 20 secondes. Merci, Monsieur le Président. Comme je vais m'abstenir et que ce qui a été dit, ce qui est dans la résolution et ce qui a été dit par la coordination, je le soutiens, je voudrais juste en quelques mots dire que c'est très important qu'on joue notre rôle nous ne pouvons pas simplement redire ce qu'a dit la coordination. Dans une résolution, nous devons apporter quelque chose. Mon abstention, elle est constructive. J'attends que dans la saisine et l'avis qu'il va y avoir sur cette question, nous abordions ici avec des propositions précises et ambitieuses la question des moyens, de l'argent et du financement. Je reviens toujours dessus. Mais si nous ne venons pas là-dessus, y compris dans la résolution, nous ne sommes pas tout à fait dans notre rôle, d'où mon abstention, mais qui est constructive. J'attends beaucoup de la prochaine euh, avis sur cette question. Merci. Merci, monsieur